protagoniste est tellement sur son chat et sur son nombril. En fait, ce qu'elle va découvrir, c'est pas tant où est le chat que les gens non. autour d'elle vont pas très bien. Et elle-même. Et elle-même. Et elle-même. Elle voilà. Alors, est-ce que le point de départ, c'est le chat oui. <rire> Ou c'est elle bah, On va dire que la disparition du chat, c'est le pitch et l'élément déclencheur. Mmh et que le thème du film c'est euh, une génération de gens de 50 ans qui ne se reconnaissent pas très bien euh, dans cette société qui a beaucoup changé plus en 10 ans qu'en 50 et qui du jour au lendemain, alors qu'ils sont ils pensent qu'ils sont encore hyper cool euh, ils se rendent compte qu'ils sont déjà un peu ringards et au milieu de cette ringardise, il y a cette femme de 50 ans euh, qui se rend compte que, euh, ben, enfin d'ailleurs, elle s'en rend pas compte, c'est bien le problème, c'est que ne décide pas de ce que font nos hormones. Et dans une société euh, où on nous explique qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on doit faire des choix, on est dans le développement personnel pour être heureux à tous les instants euh, euh, du jour et de la nuit, et on peut faire des reconversions en tout genre, ben, pour une femme, il y a un moment où euh, on ne décide rien du tout. Et la société nous fait bien sentir, voilà. Donc on a sur le dos et la nature et la société. et bien, Mais moi les, les mon